savoir à quel moment euh, à quel moment vous avez euh, euh, vous êtes à quel stade le stade de le choc ou la dièle le déni ou la la colère ou la dièle et de pouvoir l'accepter et ben moi ce qui me clique tu donc j'espère que ça a répondu à ta question alors la communauté facebook désolé pour le retard parce que ça attendu un petit peu on a eu des petits problèmes techniques parce que c'est la première fois comme je l'ai dit où je vais faire le live sur les deux plateformes donc j'ai reçu énormément de questions, Nesdl, Facebook, Gourouna, de quelle ville vous êtes, depuis quelle ville vous vous êtes connecté, donc on aimerait vraiment savoir de quelle ville vous êtes connecté et là je vais pouvoir répondre à d'autres questions, alors, euh, comment gérer les crises de panique, comment gérer les crises de panique, Grisleine Houda sur Instagram qui me dit comment on gère les crises de panique. Alors les crises de panique, c'est des crises qui se passent d'abord dans ta tête avant de se passer dans ton corps, d'accord? D'accord? C'est-à-dire que avant qu'on ait la crise de panique, c'est des choses qu'on imagine, c'est des choses qu'on se dit, c'est des choses les comme le cerveau mais qui dit la différence entre le réel et le et le et le l'imaginer, est-ce qu'il y a quand quelque chose la crise de crise de panique, quelque édram, hein, énormément de choses qui y donc ici on a des gens sur Facebook de Mohamedia Agadir, de Bruxelles, de Brimel, Mashallah, de Rabat, on a des gens de Rabat aussi, super. donc bonjour bienvenue sur Facebook et encore une fois bonjour bienvenue sur Instagram. Comment être la meilleure version de soi-même, ça c'est Shaima qui dit euh, est, comment être la meilleure version de soi-même. C'est une très très très bonne question, les britanniques ne répondent Alors, les Brits, comme vous le savez, sur cette planète qui ont des personnalités euh, euh, on n'a absolument pas de passif, rien. On est sur cette planète de beaux bébés, Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des, des, des rencontres, de l'éducation, des qui veulent qui programme au final, qui programme on au final. Et bien des fois, la programmation quatre quatre de cette est positive.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 quand vous êtes malade, on est en hiver, aujourd'hui, il pleut, d'accord Quand vous êtes malade, vous avez des symptômes. Qu'est-ce que vous avez des symptômes que j'ai Le nez qui coule, euh, la fièvre, je tousse, j'éternue. Et là, c'est une indication, les cadres ma Ouh là là, ça ne va pas, je suis malade. Il faut absolument que j'aille voir un médecin. Donc, le médecin, je vais aller le voir, qu'il a un médicament, qu'il a un repos. Au bout de 2 jours, je suis très bien. Et ça, ça arrive souvent, mais ce n'est pas dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux Qu'est-ce qui est dangereux Je vous écoute. Qu'est-ce qui est dangereux C'est surtout les maladies que vous ne voyez pas. C'est comme le cancer. Le cancer qui a Mais dangereux il est grave Non. qui a fait le simsie, qui Du jour au lendemain, stade, un stade, Mais un cancer وجيرو ما كيقتلش مولاه mais le danger, c'est que vous ne le voyez pas. Et c'est ce que la programmation est. La programmation, de la programmation de est très faible parce que je ne suis pas de me faire. La programmation qui va m'empêcher d'être la meilleure version de moi-même, c'est quelque chose. Les gens qui ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de Les amis qui ont Les petits copains, les petites copines qui ont Les amis qui ont Et à la fin, on commence à être comme ça. Ça, qu'est-ce que ça nécessite Ça nécessite d'abord de phrase qui est une phrase qui est une et de est une phrase qui est une qui est une faire qui est une phrase qui qui est une d'un point de une qui est qui est de dans euh, trois semaines, guys, c'est quand notre retraite Donnez-moi la date Du 20 mai. Alors, c'est du 20 au 23 mai. C'est une des choses qu'on va faire faire la retraite Parce que je n'en sais rien. Je n'en rien. Si tu Je vous rien. Je rien. Je n'ai rien. Je rien. Je rien. Je rien. Je rien. Je rien. Je tout ce que j'enseigne, c'est des choses que les déjà disent, mais non, non, non, non, non, non, non, non, non, sur la non, non, non, non, non, non, les non, non, je non, non, non, non, je non, non, non, non, non, non, aider les gens à savoir بحس الناس الانفيزيب اللي هما ما كتشوفهمش ولكن مقمطينك هكا طول جوني اللي كتقعد تقول علاش هذه كدير وانا ما كنقدرش ندير علاش هذاك عنده الجبهه كيوصل وانا ما كنوصلش علاش هذه فين ما كتقبط في الحاجة الحمد لله ربي كيسير لها وانا لا سي او فيت توت السناس الانفيزيب اللي كيقبطوك وكيقمطوك وكيخليك ساتون بيج دافانسي donc c'est un travail de fou qu'il faut faire, que vous le fassiez avec moi fin de la retraite ou là que vous choisissiez un autre partenaire, il vous accompagne. Laisse parce que là, il y a le point A, est qui est un Le point B, il y a bratcheyme, il y a une version diélimzienna, sans pour autant d'éléments nécessaire pour pouvoir t'améliorer, checker d'armes j'évite ou checker les auto sabotage, les peurs, les limites, mais je dis d'éléments. Alors, Nabil, est-ce qu'on euh, peut prendre un partage écran vidéo C'est possible ou pas Oui. Voilà, on va voir s'il si y a des gens qui sont en partage vidéo. Comme ça, déjà. on peut... On prend les Alors, les questions... Alors, comment faire Alors que Quelqu'un qui m'a dit comment faire pour s'inscrire à la, à la retraite euh, Parfait. Il y a un lien, le, le, la, la BioJali, sur Instagram. Et sur Facebook, les filles, le lien, il est où euh, surtout... Sur toutes les publications qui, qui sont sur, le, sur, sur la page. Alors, euh, comment se refaire, refaire confiance en notre amour qui nous a trahi et abandonné. J'ai énormément de questions euh, qui, qui me parlent parce que compte tenu de mon passé. Alors, euh, être trahi, ce n'est pas simple. Être abandonné, ce n'est pas simple. Pardonner, ça l'est encore euh, moins, à parce que, euh, il est très facile de, de, de lui diriger de la haine, de lui diriger de la rancœur, de lui diriger des choses négatives. C'est notre zone de confort. Ça le justifie. Et ça, c'est notre zone de confort. Et ça, c'est notre zone de confort. sortir de zone de confort. C'est de, confort. Ça, de, confort. Ça, de confort. pouvoir se connecter avec ce que tu a de merveilleux, le cœur, et de pouvoir se connecter avec le pardon. Allez, a une relation. D'accord Une relation, ou Un la mais je pas ce qu'il fait. Je fait. pas et la relation, que peux dire j'ai des choses. J'ai l'amour, le premier jour, de toutes les manières, je toutes les... que je peux je peux dire des moments peux de dire que je peux dire que je peux dire que je peux dire que je le dire que je que je peux le de je peux dire des choses ensemble on a lancé des projets ensemble, des projets de, de, maison, de, de famille, d'enfants. Parce qu'il y a une trahison, parce qu'il y a quelque chose qui est un qui plus de zéro. C'est peut-être pas la bonne chose. Au début, c'est sûr que ça fait du mal, mais c'est normal. Mais en fait, le plus important, c'est de se dire après hey, j'ai voulu juste nous faire aussi des choses importantes, que j'ai vécu des choses belles, que j'ai vécu des choses magnifiques. Et l'amour que j'ai vécu pour cette personne, et comment peut-être que la personne m'a aidée, comment elle m'a fait grandir. Comment mon moraha tout est une meilleure personne. Et commence à pardonner à l'âge. Parce que si vous ne pardonnez pas, c'est toutes les choses. Les, les, les, les, euh, c'est mes tines qui me perturbent parce que, euh, Toutes les choses que vous ne pardonnez pas. C'est des blocages que vous gardez dans votre vie. Vous êtes dans une dynamique très négative. Et pour pardonner, il faut avoir une grande capacité à s'aimer, à s'aimer soi-même. Ça aussi, c'est une grosse partie, c'est un gros bloc dans notre... Et apprendre à vraiment... Euh euh, euh, accepter toutes les parties d'Yana, les parties li jurho, les parties li les parties li les parties, li zwinin, li les parties li euh, voilà les parties euh, sublimées, les parties des fina J'aimerais bien partager l'écran avec quelqu'un. Alors, si quelqu'un a une question en, en vidéo, en partage de vidéo, comme ça, ça serait bien de pouvoir à un moment donné partager euh, la vidéo avec quelqu'un. Oui, non, il y a quelqu'un ou pas? Yeah. Ah, il y a énormément de monde. On va essayer de partager l'écran avec quelqu'un en attendant que ça, que ça se partage. En attendant, euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il y a énormément de... Ah, voilà, je pense que ça va passer. Non Oui Ok. Alors, en attendant, j'ai veux... répondu deux questions sur Instagram, même si il ne quand même Facebook, et voir un petit peu quelles sont les autres questions. Alors, qu'il y a sur Facebook... Euh... Comment faire pour éviter d'être tout le temps sur les nerfs Alors, pour éviter d'être tout le temps sur les nerfs, ça c'est om Sami. Euh, encore une fois, qui euh, qui comme la question de je vais répondre. Quand on est énervé, il y a un phénomène qui a été en train de se un phénomène qui a en je suis sûr que la respiration m'empêche, elle est au niveau de la poitrine, tôt là ou l'être. Une respiration très courte. Je suis sûr que les épaules, elles comme au lieu de complètement contractées, d'être koulha généralement hakam contractées, les mâchoires généralement serrées, la respiration par moments khatqta, et le mental yallah yallah yallah yallah avec des idées forcément négatives vous la colère une des choses importantes à faire, c'est de pouvoir euh, s'arrêter et boire de l'eau. C'est-à-dire de parce que un, votre cerveau peut Donc j'ai idées de l'eau. Un, une gorgée, une deuxième, une troisième, neuf d'affilée. D'accord? Donc ça te permet déjà de passer à un autre état. Tiens, la lenteur. Le simple fait, les qu'est-ce que vous faites Aide le cerveau, Vous le aérez que l'oxygène, mais quand l'oxygène le cerveau mais un au contraire qui est et qui au lit il fonctionne, sinon qui est la colère tu veux que tu la colère حتى هي راه كطيليشارجا بحال لي لابليكاسيون ما كتجيش كطيليشارجا فخطره كتبدا لا ريسبيغاسيون ما هياش اليدين كيترعدوا لا ماسوار ما هواش الركابي اكسيترا من نحس براسي الله بديت كنطيليشارجي لابليكاسيون لي سميتها كولير نحبس كلشي اب ساعد الجرمات ديال الماء نمشي دي نضرب دورا علاش حيت ملي كنقولوا حنا باسك سخن عليك تمشي تضرب دورا علاش حيت ملي كتضرب دورا كتمشى ملي كتمشى كتحرك لو كتجيب لي عندك واحد وغايجيب لك لينير ما افتي راسك ما هو وغالبا د الوقت لا بيرسون اون فاس منك ou y vous avez été beaucoup plus efficace que vous avez été beaucoup plus efficace. Donc, c'est des stratégies nous qui sont très bien. Ça marche à tous les coups. Le simple fait de se déraper, ce n'est pas évident les... de dire se du premier coup, mais je vais voir. Petit à petit, il y a des choses qui sont plus bien. Alors, je vais voir d'autres questions. Il y a des, des, des écrans à partager? Alors, on est en oui, train de demander bien. un partage d'écran. Et en attendant, je vais voir d'autres questions sur... Euh, voyons voir si on a des questions sur Facebook. Parce qu'on Facebook quand même. Alors, euh, les filles, qui ce qu y a une question? Ah, il y a quelqu'un. Allô? Non. Ça a coupé. Attends, je vais qu une question. là, je vais une question, maintenant Ok, d'accord, alors un mine, un mine parisien, comment pouvons-nous nous débarrasser de l'obsession et comment éviter, euh, voilà, et comment éviter euh, la dépression Alors, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de nesques qui disent que la dépression, la dépression. Euh, la dépression, c'est quelque chose, c'est pas une maladie. Dans le sens où, mais euh, que un traitement d'antibiotiques, le traitement c'est un accompagnement, d'accord Et les médicaments, les médicaments, ça ne fait que les apaiser, c'est pas pour les guérir. Est-ce qu'il y a normalement un problème et les gens qui ont été en train de se faire la dépression. les gens soignent beaucoup le symptôme de la dépression, mais ils ne soignent pas la source du problème. Nous avons vu ce qui va le message de la dépression. La dépression, c'est un terrain vague, magnifique. Mais Fridays... ce qui est très le mari les enfants peu importe le boss les parents la société le terrain au jour des mauvaises herbes. les mauvaises herbes nous a كتمشي تقطعهم هاد اللي هي هذا الدواء اللي كتاخذوا اللي هو كيبنج لو سيرفو كتاخذوا داك الدواء بحال اللي كتمشوا تقطعوا الورقات غتبقاو تقدروا تقطعوا الورقات من ابد علاش حيت نتوما كتقطعوا وريقات سينسوليسيون ايوا نعم انا ما كنذكرش سينسوليسيون ولكن هي قليله وما طويلاش في في في, في الزمان حيت طال الوقت طال الوقت عاود داك الورقات غادي par contre, il est surtout en Chihuahua où tu veux t'lier des les mauvaises herbes minces d'herbes ou d'arriver place à une herbe liée bruyante. Supposons chez quelqu'un liée esbèque soit des fleurs soit, un arbre fruitier ou là le résultat est excellent. Donc la dépression, un, il faut savoir ne rompt pas les causes d'elle, d'accord, c'est le, le, il faut pas soigner les symptômes de la la la, la dépression, il faut soigner les causes. وباش كنصواني لي كوز كتمشي نشوف اختصاصيين كاينين دي بسايكات كاينين دي بسايكاناليست كاينين دي سيكولوج كاينين دي سيكوثيراپوت كاينين على حسب سا دي مع من غترتاح حيت هي كلشي سي لو سبيسيالست غايدير خدمتو سي غير مي لو غرو ديال الخدمه راه غاديرها خاصني نقترح عليك تمشي تشوف من اللي غترتاح ليه حيت هذاك اللي غترتاح ليه اول حاجة غادي تحل له قلبك له كلشي وغالبا لا dynamique gagnante d'accord donc ça aussi c'est quelque chose les vraiment euh, f la, f la retraite on donne je donne une boîte à outils exceptionnelle bench qu'un la dépression mais si pour la soigner parce que le, le, le la retraite pour être honnête je ne soigne pas les gens qui sont dépressifs parce que ça, ça se fait en cabinet en aparté en automne mais quand moi a de la boîte à outils elle qu'elle trouve ou si qu'elle trouve ou فيني جي قبل ما تقبط فيكم لا ديبسيون باسكو شنو هي بحال كوكوت مينوت حنا كنا كوكوت مينوت هذيك كوكوت مينوت كل نهار كتعمر ستريس ديال الخدمه ستريس ديال الدراري اللي دوفه وصل دي جيب المصروف هذه هالمارشي هذه المصبانه ها ولكن هذه المره تتعلمون كيف تتعلمون كيف تتعلمون تعمر تتعلمون كيف تتعلمون كيف تتعلمون كيف تتعلمون كيف تتعلمون كيف تتعلمون كيف تتعلمون كيف تتعلمون كيف تتعلمون كيف تتعلمون M'en binnet à par exemple rendeiro le yoga, faire la méditation, la respiration, de l'hypnose, rendeiro du coaching. Donc en fait j'ai de les experts, j'ai de Pourquoi? Parce que dans ma par contre, l'id, on est sûr d'arriver à plein de choses. C'est pour ça qu'à la retraite, d'un point de vue euh, concept, je sais vous les experts qui ont la même, la même direction. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a vu les solutions, on a vu les solutions, on a vu le corps, la méditation, le mental, le diplôme, et Alhamdoulilah, on a eu des gens qui étaient on a eu un taux de satisfaction de 98% la fois dernière. Donc, euh, J'espère que ça a répondu à ta question. La dépression, si quelqu'un a une dépression, il faut le, la cause ou il soigner la cause, mais chez le symptôme. Nabine, j'aimerais bien partager l'écran avec quelqu'un, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a possibilité de partager l'écran avec quelqu'un Je ne sais pas un problème de connexion ou j'en sais rien, mais en tous les cas, on essaie de voir. Alors... Ah, je pense qu'on en va voir. Hein. Ah, enfin, on a quelqu'un. Ça va Alors, ça, c'est notre gagnante. Ça, c'est notre gagnante. Le, le, le concept d'Yana PTE. C'était une des nos gagnantes qui, qui avait réussi un challenge incroyable et qui avait gagné le, le premier prix, le deuxième. Rappelle-moi, s'il te plaît. Le deuxième prix, bravo Eric, comment ça va, comment ça va Tu peux parler un peu mais plus fort, M.S.M.L. Je peux parler un peu plus fort, M.S.M.L. Oui, je dis ça, M.S.M.L. Super, alors c'est quoi ta question Alors c'est quoi ta question En fait, je peux dire que vous, ça va, c'est comme ça, je n'ai pas vraiment une question, c'est juste de passer. Eh bien écoute, c'est gentil, merci beaucoup, ça fait plaisir, j'espère que tu continues à avancer tes études. Avancer Tu perds pas y l'aile. Yalla, à bientôt. Alors, on a un petit souci Alors, de double son. Il faut, Il, faut Il faut couper la peine. Voilà, je pense que c'est bon. Là, le double son a arrêté. Euh, oui, l'écho, ça, c'est la technologie. J'y peux rien. C'est comme ça. Alors, je vais voir d'autres questions. En attendant, alors, si, allez, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Vous pouvez dire de quelle ville vous êtes. Alors. Je vois. Ah, il y a quelqu'un Ah, super. Il y a quelqu'un qui va se connecter. En attendant, j'essaie de lire les, les, les questions. Euh, ah, c'est bien. Comment trouver notre passion dans la vie et euh, ça c'est Hiba, Hiba qui nous dit en attendant qu'on nous réponde Hiba sur Insta qui nous dit comment trouver notre passion dans la vie. Showhead J R Alba, Head J N S A, beaucoup de gens qui sont dans l'interaction sur Instagram, et le Facebook Famecom. Ma carte de tranches, les SI là me demandera ce qu'on passe une je veux être fair, un job chouia non ou chouia non. Et mes équipes qui sur mon écran ils me disent, je leur des questions qu'ils devraient installer là. Donc, euh, voilà, Adjiha. La ou Hein Facebook, on me dit que Facebook, il t'a OK. Mais quand même, posez des questions parce que je ne les ai pas. Alors, comme... donc j'ai dit que je vais répondre à la question d'El Hiba, euh, qui est... Euh, euh, je l'ai perdue. Voilà. C'était quoi, Hiba Comment trouver Comment... Comment trouver sa passion voilà. Alors, sa passion, euh, c'est toutes les choses que tu dites, dans le sens où tu dans le sens tu as le que tu as dit que tu la que شنو مال الحوائج اللي كان عارف نديره قدر ندير، ستجد ما كان, ندير كان, كان قدر جوو جوو لفة، وشنو مال الحوائج اللي كان ندير، كان ندير وباقي ندير، حيث بعد مرة تكين شي حوائج كتعرف نديرهم، ولكن ما قادش نديرهم قلبك معطيك، خاطر كم أبغاش، ك تعرف ديرهم ولكن ما ما قادش ديرهم أو لما ما ما عندك الشقابية، دوك ديكونا هاد اللي تخاب غامض كان عارفن ديرهم وقادن ديرهم وبارن ديرهم هاديك هو السويت سبوت، سك أقول سبوت، سا دوك، وسا سيره لا فيرية، ده فكان كل كان درم أول زي كي, كي ماما، بتش عندي أنا قادين سي تري بيان يلا بلومبيي على 3 alors, on va aller voir une question sur... Euh, Est-ce qu'on peut partager les écrans sur Facebook ou pas Je ne sais pas si on ne sait pas. Oui, c'est ouais, possible. J'aimerais bien partager les écrans sur Facebook aussi. Alors, on va aller sur euh, Facebook. Comment se décider, comment prendre une décision sans que personne ne nous influence Ça, c'est Redal Yubi. Alors, Redal je vais te répondre. Comment se décider, comment prendre une décision sans que personne ne nous influence alors, aouil hèghon, les nous Britanniques, se décider, il faut savoir qui met un boulot fin année ou fin marrine aussi. Aouil hèghon. Fin année ou fin marrine C'est la première des choses. Pour se décider, il faudrait qu'on ait un plan. D'accord Moi, je parle d'une dose de permis, moi, je parle d'une promotion, moi, je parle d'un master, moi, je parle d'un blédard, moi, je parle d'un jewage, moi, je parle d'une houlette, moi, je parle d'une excellente éducation, vous l'avez etc. Allez, d'abord, la décision. Pour se décider, il faudrait savoir ce qu'on veut. دكور اون فوا كتعرف شنو بغيتي عاد كتقدر تقرر حيت كتكوني عندك بحال دابا بم... بلان دو شوز اللي بغيتي وكتبدا دير بار اليميناسيون هذه غنديرها دابا هذه غنديرها دغيا هذه غنديرها دون زانغ هذه دابا حتى لدون ديزون غ rapport de la decision les imkanيات المعنويه الماديه ايموشنيل كل شيء ثاني حاجة اللي هي است كو جو بي ا الوقت نخصص et ثالث حاجه اللي هما لي ريسورس et une que vous un plan les La décision généralement elle est très facilement prise. Maintenant comment ne pas se laisser influencer? Elle dit c'est propre à chacun. Il y a deux, deux manières d'être. Vos, vos projets d'abord mûrissez-les. les avec qui que ce soit quand vous avez un projet, je Il Donc, partager les projets les rêves, a des gens qui ont été très Je les ai bien planifiés. Je vais vous donner une histoire pour comment je peux me protéger de l'influence. Walt Disney, Maroff, c'est le premier qui a lancé l'industrie des dessins animés. D'abord, il est en train de concurrencer Netflix. les jardins, les parcs d'attractions mondiaux Disney, Walt Disney, etc. C'est un personnage que... D'abord, le il a été rejeté par des centaines de banques, mais par le son projet, jusqu'au jour où il est les romans, MLB Project Dialo, là où est et, et nous offre le financement nécessaire. Donc, la chose, monänger, elle ne jamais abandonne, ni dit un projet, une décision, ne a un projet, a un projet avec la tenacité de le projet C'est ce qu'il a fait. dit, il a des dessins animés, il a fait des trophées, il a fait des machines, il a fait des machines, il a fait des machines, il a fait des machines, il a fait des machines, il a fait c'est il a des machines, il a fait des machines, il a des il des كيف <تصفيق> ليبخوشي من كذي تدوش؟ يا ويدشة تشي ممكن. إحنا أخذينا ليكريدي وأخذنا جهازنا مزدوش. القارصو بمعك كان كدير أمو في موف ليهوا. كخلط ليكرياتيف ليهوما. صديجهم تري تري تري تري تري تري تري تري تري تري تري le projet Clarke, le réalisateur, qui a tourné avec le dessin animé, qui saibit, ou qui beau, la musique, ou qui en tant que film, ou qui les gens qui sont les gens, au contraire, ils sont très importants. Les, Ils dit que c'est qui très ou les donc les projets que qui, sont stagnés, qui sont Le jour où il a compris ça, je très les créatifs qui recherchent vite le les créatifs, où est le créatif, il y a le réalisateur de ta vie, l'actrice la, la, principale de ta vie. Donc, je suis Comme si le, le temps et l'argent ne sont pas du tout un problème. Il y un film qui veut dire qu'ils sont les acteurs principaux, les acteurs qui la voix off, Qui veulent les créatifs, qu'ils veulent, qu'ils ومبعد كده يدخل لي رياضاتك. كيقولوا الله خليكم ده بهاد المشروع اللي جينا نديره. إيش نخاصة؟ إيش حمل الكاميرا خاصكم؟ إيش حمل السيناريو خاصكم؟ إيه الموسيقى كيقد اختاروها؟ إيش حمل خاصكم في هلا الجريدة؟ إلو إكسير؟ كيسلو؟ كيخرجوا؟ كيتدخل لي كيتي قدسات؟ كيقولوا يا الله سيادنا نضو علي. جبتو جب قلم أحمر. إيش في ما qu'il a commencé à lancer tous ses projets et ça a été une réussite parce qu'il a compris que chaque étape d'un projet n'est qu'un choix d'une décision. Chaque étape d'un projet Mohamed Rasni menkunsh qu'un choix de chaque ben m'arndan. La phase créativité il qu'elle lancer le projet qu'un de la bouche des me myself and I déjà au complet rac d'été. Mais myself and I vous êtes déjà trois. ني هذاك لو بروجي بحال هكا كنبدا نمشي نشوف كومون جوفي لو ديغولي ملي كنبدا لو بلان ديالي بديتو عاد كنقدر نمشي ناخذ الاراء ديال الناس بور لو دير انا بديت تلاحيت واللي الله السوق هذا دابا تعطوني غير ديكونساي اما ملي كتمشي et Bonjour Bonjour ça va, les Très bien, alhamdoulilah Super Alors, ton prénom, et tu nous appelles de quelle ville Alors, je vous appelle de Kenitra. Excellent Et ton prénom Iman. Iman, Iman Alors, est-ce que tu question pour nous, Iman alors questions je alors avoir un bébé c'est facile avoir un bébé c'est facile avoir un bébé c'est peut-être 20 à 30 kg de flag grossesse avoir un bébé c'est que tu pendant des heures et des jours avant de avoir un bébé, c'est qu'on s'est pendant des jours. Oui, Il y a un bébé un bébé bébé, c'est 4, 5, il un prix à payer pour un bébé. Mais le cadeau, Aujourd'hui, moi j'ai un enfant de 22 ans. a un deuxième enfant. Pour être honnête il a des moments où tu vas te dire mais c'est normal c'est des états c'est on est sollicité ma ma ma ma mais je pense que ce qui est très important c'est que dans ta journée c'est un moment limité أنا ماما اللي كنتي بس كت descargarي بس موليدك مسكين موليش تان بوتشينك بول حتى الاطفال سيد سا مع تان ايماجي تان ولدك كيدلك لاميرور يجي كيدول كانتي ماما جن أكثر منه كتشوفي كثيرة عرف راسك رأ أن ال interior عندي رأك مش سوريا لازم، لذلك هو من شي واحد، صوّب أب إذا عندك شي واحد كي يعولك في الدار الوالدة نعطي لها سوية على المكانة، نخرج نعطيه وقت الراسي، بس نتدي شارجينك شي اللي عندي هو خير، يا إما ندرس بق، يا مشين مشين نضرب بحكة وصلو يا مشين نأخذ قهوة معي نكوبية، يا إما à toi de savoir qu'est-ce qui te fait plaisir. Et le simple fait de te donner un reset, tu un a Et ça, ça fait du bien. Et aussi accepter qu'un enfant, c'est un package. Il y a du bon. لكن لما تتحول لك ان تتحول لك ان تتحول لك ان تتحول لك ان تتحول لك ان est-ce que tu as une autre question? Est-ce que ça t'a servi déjà, la réponse? est- va, oui. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, avec plaisir, avec plaisir. Bye. Alors, on va essayer de prendre une autre question. Comme ça, on fait profiter plein de gens. Et en attendant, je vais voir sur, sur le, mon, mon PC qu'est-ce qu'il y a comme autre question. Comme ça, au moins, on va... Alors, sur Facebook... Comment dépasser la souffrance après la perte d'une maman Je crois que ça, c'est déjà... Ça, c'est Fazou Bazak. J'ai déjà répondu à cette question. Euh, au tout début, c'est une question qui est très importante. Je vais le live. Ça a été la première question que j'ai oublié. Et j'ai donné un process qui a vraiment agi besoin. Et, et je suis sûre que coup avons fait faïda à Bazak. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va <rire> ouais, marahabou, marahabou. Eh ben, Alors vous, le prénom est la Marrakech, ville C'est Wafouka uh -huh. Je suis de Marrakech, Excellent. Je suis de Marrakech. Marrakech. Alors moi j'ai tapé sur live Par hasard Parce que je viens de vous ajouter il y a Il y a plus ou moins 3-4 mois Ok Et, euh, parce que qui m'avait dit il faut que tu l'entends, il faut que tu assistes à ces lives parce que plus ou moins il a passé par le même parcours que toi, c'est que pas de divorcer un divorce atroce euh, rebondir, reconstruire une vie avec un enfant, être entreprenante donc j'ai passé par tout ça donc moi d'abord ça fait un grand plaisir d'avoir accepté voilà, ça, bon. ça fait plaisir alors c'est quoi ta question je vais vous ouvrir et je vous écoute avec émerveillement, ma question c'est que comme il a dit Anne-Marie, au sujet de Non, c'est ouvert. ouvert. Que chaque personne, si ça rentre dans le cadre de mon expertise et que je peux répondre, je réponds. Donc c'est ouvert. Oui, donc Anne, je suis dans une phase aussi de reconstruction. Donc je suis maman euh, divorcée d'une fille qui sera bientôt à l'adolescence. Donc ce pas évident. Je sens le changement de, de son caractère, de toute sa façon de, de, de se réactionner, ses comportements. Et en même temps, je dois consacrer beaucoup de temps à cette à cette période-là. C'est ma fille, elle a toujours été indépendante. J'ai l'impression que j'arrive pas à faire un, comment on ça, à être présente pour elle et aussi de m'occuper de mon entreprise. Et vu que je l'ai habituée à l'autonomie, donc je la laisse, je la laisse. Et à certains moments, je vois que il faut que je, je revienne. Ouais. Que je reconstruis certaines choses avec elle que je dois l'accompagner. C'est quoi ta question C'était ça, comment faire euh, de l'équilibre équilibrer entre ta vie professionnelle et la vie de, de, de, de, de, la vie de maman. Et d'être présente avec ta fille, c'est ça D'une adolescente, oui. D'une adolescente. Alors déjà, l'adolescence... Alors j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents avec nous, en online, qui ont des adolescents Mettez-moi des yes, yes, yes, yes, pour que je sache, je m'attarde sur la question, parce que c'est une question, merci beaucoup de l'avoir posée, hyper importante. Dites-moi si vous avez des enfants qui vont devenir adolescents, ou là vous êtes en plein dedans, vous nagez dans l'adolescence, dans quel cas je vais savoir est-ce que je m'attarde dessus ou pas. Alors, l'adolescence, c'est le passage d'un enfant, l'état enfant, l'état adulte, et il y a une mort qui se passe, une mort, l'église. Euh, le corps qui est tel, la voix qui est les hormones qui est installées, le regard des autres, généralement, on a une phase où, pour certains, elle n'est pas très jolie, c'est des boutons, euh, on a des, des, des, des, du gras dans les cheveux, donc le, la confiance en soi, qu'est-ce qu'on généralement on pour l'enfant, il se sent un peu exclu. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'est plus enfant mais il n'est pas encore vraiment un adulte et il est fait dit que la phase de transition est, euh, est, elle est très difficile à vivre donc il est fait dit que la période voit le parent l'ennemi juré de l'enfant dès que le, la période voit le parent elle chouïté, il est en conflit mais c'est contre le parent contre l'autorité pourquoi parce que il a besoin d de se construire une, une structure identitaire solide et par opposition, il a construit ben, l'affrontement à l'autorité. La première autorité, le père et la mère. C'est pour ça qu'on entend souvent les parents dire mm -hmm. Donc, un, il faut dans le savoir. Dans mon cas, oui? c'est une éponge. Donc, il milite en tout. Il est dans une phase où il veut mettre euh, mes habits. Ça m'a il mis trop tôt, même, même dans mes réactions de colère et tout ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des, des miroirs c'est que c'est des miroirs, vous avez raison c'est juste dans une phase où je veux vraiment aller de l'autonomie toute seule donc euh, j'arrive pas à imposer des fois mes les règles par rapport à c'est par rapport à l'addiction les, les, les tablettes, l'internet le, donc elle est en train, je vois un, un changement mais je sais pas comment Comment okay. rentrer en douceur sans blesser, sans m'imposer, mm -hmm. de la laisser son autonomie sur laquelle je l'ai habituée et de la, de la mettre dans, le, dans la bonne okay. c'est Bien sûr. Alors, au déjà, je pense que les enfants, euh, ce qui, euh, nous, en tant que parents, euh, on, est, on a l'impression d'être avec eux, mais on n'est pas avec eux. Regardez, a dit on a a un peu on a je a un on a un enfant, il recherche la quality time. Quality time, quality time, a le temps de qualité que vous allez passer avec lui. Il va sentir que la priorité numéro un bit le a little bit of a qui bit of a little bit a little bit of a little bit a little bit of a un bit de a Je bit a non Ça veut pas dire être sur le même toi que lui Ça veut dire que l'attention l'affection et du temps de qualité comme les enfants, la meilleure des choses que vous pouvez faire pour l'accompagner dans l'adolescence, c'est d'atteindre du temps de qualité. Ou tu as l'éloigné, ou là pour pouvoir le faire avec nous. Parce que des fois, on s'en rend même pas compte, on leur impose des choses, mais on pense que c'est bien pour eux, alors que non. Ce qui fait que tu as l'éloigné, téléphone c'est parce que tu as l'éloigné au sein de la maison, c'est euh, agréable. Parce que est en train de faire. L'addiction du téléphone, elle est parent, ce C'est pas une addiction au téléphone. Ils sont addicts aux émotions qu'ils ressentent pendant qu'ils sont en train de scroller sur leur écran. Ils sont drogués au téléphone, mais pas au téléphone. Ils sont drogués aux émotions qui sont scrollées sur le téléphone. Je m'explique parce que chef des reels, chef des vidéos, chef des stories, donc le fait lit son état émotionnel qui est bras son vivant. Donc moi, en tant que parent, c'est à moi d'essayer de concurrencer le téléphone de mon fils, au lieu de lui imposer, parce que ça ne sert à rien, donc ça sert à dans le conflit. Mais, ça veut dire que téléphone, ma chère, elle est où elle est, elle est où a est, elle est où elle est, elle est parce elle est, elle est et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui crée des liens très forts avec un enfant. Ce n'est pas le fait d'imposer d'une manière brutale, surtout quand ils sont à l'âge de l'adolescence, ça fait c'est Comment je vais le récupérer d'une manière intelligente et smart, et surtout une manière de cœur, et de la émotionnelle. Le changement. Ça répond à ta question ça répond à la question. Super, c'est clair et qu'on va essayer de prendre un dernier appel. Et puis, merci pour ton appel. Sarah, s'il te plaît, tu peux me faire un, deuxième, un dernier y Et Allah, à bientôt. Je vais prendre un dernier appel. Donc, euh, ça a été vraiment un bonheur, vraiment, de pouvoir. Euh, un dernier appel ou une dernière question. Laissez-moi avoir une dernière question. Alors. Ah, vous pouvez arrêter votre vidéo parce que sinon on ne peut pas inviter quelqu'un d'autre voilà c'est bon alors je vais voir comment installer les bonnes habitudes et être assidu ça c'est ML Srad sur Instagram donc ML j'ai fait une vidéo récemment je vous mets sur la vidéo Sarah le titre de la vidéo les routines, les routines des de routines. Les top routines pour avoir du succès. je réponds à la question et après je te récupère, d'accord? Les top routines pour avoir du succès, c'est des routines, mais quand tu les implémentes le matin dans, euh, euh, chez toi, ça te permet de démarrer ta journée de manière exceptionnelle. Est-ce que tu vas avoir du résultat immédiatement? Elle Est-ce que tu vas avoir sur la durée Yeah. c'est l'équivalent d'un bateau de croisière platif un bateau de croisière Si le capitaine il change le cap de 2 degrés marat c'est avec le bateau de croisière mais sur la durée il y a quitté radiel Cuba, tout ce type qu'elle même que tous japon ce qui n'a absolument rien à voir comme destination donc c'est des routines que j'ai donné pour la vidéo il faut les implémenter au quotidien Baby steps. Maqditch n'a dit qu'il n'y a pas de 5 mais l'essentiel c'est d'y arriver. Maqditch, venez à la retraite. Parce que c'est à propos de ça, la retraite, c'est vraiment une boîte à outils que je vous donne. Les rendez-vous sur deux jours et que vous avez, je vais vous lancer un challenge. Et Je suis je suis avec vous euh, sur la durée pendant une semaine, 15 jours. Et les gens qui ont déjà fait la retraite le savent. Ben, je vous challenge pour savoir quels sont les résultats que vous avez euh, obtenus grâce à la boîte à outils que je vous donne. Et surtout, fine-tunez tout ça pour pouvoir arriver le résultat de l'Ebritio. Bonjour ça va de j'habite en France. Oui, ben oui. Je suis ingénieure. Et là, ma question, c'est en fait la phase de transition du monde professionnel. Euh, là, parce que j'étais salariée, j'ai arrêté mon travail et je souhaite faire une reconversion professionnelle, faire un métier que j'aime. Un, un métier là où je serais plus épanouie parce que là, euh, mon travail, je n'étais pas tellement heureuse dans ce que je faisais avant et ça m'a fait un journal et là je suis en phase de transition, je suis un peu plus stressée, anxieuse. Là je suis en train de, de, de faire un suivi psychologique pour pouvoir dépasser cette phase. Qu'est-ce que vous conseillez comme des exercices quotidiens pour peut faire, par exemple, de la méditation de pour vraiment, je ne sais pas Pour moi c'était, comme dit, un sort, une sorte on dis, un genre de contrat, on était salariés, on pouvait un salaire sur les clients. Et un alors j'aimerais pour ça te répondre avec mon histoire personnelle d'accord et en espérant que ça va peut-être donner ça va te donner du courage euh, la, la, la peur ne t'amène rien euh, à l'époque ma maman rêvait que j'ai une carte de visite nous dit non c'est à dire qu'une soirée c'est la carte de visite ou c'est encore mieux, il a fait visite de multinationales ou de Et comme toi, j'ai travaillé, travaillé, j'ai commencé par Paris, Procter and Gamble à Paris, ou Trent ou dans l'immobilier, qui est une autre multinationale, ou tu me les jours, il va dire, c'est pas possible, je déteste ce que je fais, je n'aime pas ce que je fais. Mais il va dire, oui, oui, je vais faire la cour, oui, je vais faire la cour, oui, je vais faire la cour, oui, oui, mais ça va pas créer le regard qu'ils vont poser sur moi, etc. Jusqu'au jour où je suis arrivée à ma limite. Et ça, c'est le premier cadeau que j'ai envie que tu saches, c'est que chacun a sa limite. On va tous les voir, la limite, mais c'est fini. Au bout du unième boulot, dans unième entreprise, pour que tu aimes le noir, au le fiqh, je et chaque que je vomir aux toilettes de peur de dégoût de j'ai dit mais c'est pas possible oui je je et ce jour-là j'ai invité maman j'ai imprimé mon cv que la mon CV est misé dans un cabinet de recrutement c'est terminé ouh je râde aujourd'hui je râde mais maman laisse-moi nain nom quand avant qu'il ait dit que maman respire un bon coup je sais pas ce que je vais faire mais ce que je veux c'est que tu m'accompagnes avec ton amour avec ta gentillesse et ta bienveillance jusqu'à ce que je trouve ma voie wow elle me chante J'ai eu des psychothérapeutes, j'ai essayé la psychanalyse, j'ai essayé la psy, euh, psycho, psychothérapie. Et après, j'ai trouvé le coaching et ça m'a beaucoup aidé. Une fois que ça m'a aidé, j'ai commencé à me dire, et, voilà, et, si, et, et si finalement... Je pouvais trouver des gens, les anes, les yalines, les liénies, les fatigués, les dépressifs, les radieux que trop Et je me rappelle, j'avais proposé ça à une copine qui m'avait dit :« Je suis dépressive, je ne sais pas bien peut-être 50 dirhams. Qu'est-ce que 30-50 dirhams la séance Qu'est-ce que j'ai à dire tard ?»» dirhams, je ne fais comme si je suis à la goûter. je me suis qu'en on a à goûter, mais j'ai commencé à me dire oh, :« Ce que je fais, c'est peut-être que je n'en mange pas. » C'est pas grave, mais j'aime. J'aime. Et je me suis rendu compte que quand j'ai aimé ce que je faisais, j'ai commencé à vibrer positivement. Et quand tu vibres positivement, des un peu j'avais une seule cliente. Une se trouvait que sa sort de ma là? se trouvait que ça sort de ma j'ai eu tellement de bons résultats avec elle qu'elle m'en a parlé à sa sœur. Et sa sœur m'a dit dit, je suis sorti de la la maison. Ça fait des Je suis dit, des je n'étais pas trop à propos de l'expertise, même si j'étais diplômée, mais j'étais quand même junior, je n'étais même pas senior. Mais la passion des filles, l'amour que j'avais, ce que je faisais, et j'ai commencé comme ça ma carrière. Ce que je suis en train de te dire, c'est si tu trouves quelque chose que tu aimes, connecte-toi d'abord avec ce que tu aimes et commence à rêver. Et rêve grand, s'il te plaît. Parce que tu ne peux pas imaginer comment ton mindset va changer. Et tu as deux cas de figure. Tu as un mindset, tu n'as pas deux. Et tu as une journée, tu n'as pas deux. Ta journée fait à 24 heures. un mindset. Pendant ta journée, tu as 60 000 pensées qui font le coup Il y a 60 000 pensées sont positives et tu as la magie qui s'opère dans ta vie. Il y a 60 000 pensées négatives qui ou du matin au soir. Donc, ce qui est sympa, c'est de passer ton temps à rêver. Moi je me rappelle j'avais une checklist acheté des centaines et des centaines de rêves comme on a à la maman qui a dit « la un Je vais vous confier moi »« Je vais vous j'ai pas un Je être la des projets tu veux coacher 500 personnes en même temps tu veux faire des séminaires de 2000 personnes et tu veux faire tu veux faire la donc l'histoire de comment je me suis retrouvée mon premier séminaire le tout premier j'ai eu 500 personnes en face à l'époque, c'était remdam chaque heure ou à dem ou quoi je nous l'ai et ça je suis en train de te partager mes astuces je nous l'ai gagné partager mon mindset pendant que j'écrivais mes rêves que nous lui parlons de les filles les en tuas de me fais ton amour t'es on est film tout passé par là. oui ou non il m'a dit il m'a pas dit, il m'a touché comme ça il m'a emmené ici il m'a j'adore son sourire j'adore quand tu fais comme ça je parce que tu film à l'infini. est ce que ça t'est déjà arrivé oui hein Eh ben fais toi le même scénario avec tes rêves tes rêves c'est-à-dire que tu pendant que tu l'aimais tu écris, tu rédiges tes rêves, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir et pouvoir le mettre aussi en image, tu vois, le pouvoir le vivre et de te passer en, en, en, en film. Alors, je vais en même temps répondre à une question qui revient très souvent. On me dit écoute, on est à l'étranger et on ne peut pas suivre la, la, la retraite. Dans cette retraite, on va faire ça. On va aller du point A au point B. Et on va travailler sur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux être et qu'est-ce que tu veux devenir et quelles sont toutes les choses dont tu dois te dépasser pour y arriver. Et on a mis quelques, on a eu tellement de demandes à l'étranger qu'on a mis un replay pour les personnes qui ne peuvent pas venir. Elles vont pouvoir s'inscrire, elles vont pouvoir, on va filmer toute la retraite pour elles, elles vont pouvoir le suivre chez elles à la maison à faire les exercices et il va y avoir une séance de coaching de groupe avec moi pour pouvoir un peu répondre à leurs questions, fine-tuner les exercices. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, مو... مو كنت ما عندها ما اوليه انترمنسون 500 personnes قلت لها ماما قلت لك قلت وجهها وكتقول انت حماقه طاط مسكينه عندها ما يدير والفروحه عندها كابيني ما عندها ب... كتل كتل ما انا 500 كل je ne suis pas intéressante, je suis pas intéressante. mais ne suis pas intéressante. Je ne suis pas intéressante. Je ne suis pas intéressante. Je ne suis pas intéressante. Je Je suis Je suis pas Je suis Je Je suis c'est bien mais j'adore ton énergie Tu fais des séminaires mais bien sûr, pas de problème j'ai tellement imaginé le scénario Que pour moi Je bien sûr, ici, je te disais un séminaire avec 500 personnes Tu pourrais faire 500 personnes C'est moi Alors ce monsieur c'était Hassel Alawi qui est le propriétaire d'une holding de tout ce qui est médias, Atlantique Radio, les 500 plus grandes entreprises, Essor. Et il m'a invité pour que je parle pour l'événement d'IALO. C'était des 10 ans, des 500 plus grandes entreprises du Maroc. Il y avait 7 intervenants. Les 6 intervenants, j'étais bon, la seule marocaine. Et ce jour-là, j'appelais ma mère Klainji. عرضت على كاتي فين غادي كاتي راه ما فهمتش واحد ليفيرمون ودرت واحد جلست مع لو بوبل جلست مع لي مع انا بغيت ندير الدخله ديالي مي في مخي مرة اوكي et donc on a la scène et le a fait le modérateur, le moderateur, et le code qui vient de va à un moment donné, je vais prendre la dernière question. Je vais prendre la dernière question, je vais prendre la dernière question, je vais sortir public et je vais faire expert on stage. Sauf que maman, je Je vais prendre la je vais des Je vais des je vais des et en fait, et après, elle a compris quand je me suis mise devant la scène où j'ai parlé devant les 500 personnes. Si moi, j'étais au même stade que toi, et si je voulais embaucher une agence de communication, une agence d'événementiel, une agence RP, où je mets à l'IF une seule salle, les 500 plus grands patrons de Mgrim, est-ce que tu crois qu'elle aurait été capable Non. Non. C'est pratiquement impossible. Mais comme l'économie et l'entreprise, c'était une grosse structure et c'était des gens qui étaient abonnés et c'était une plateforme et un événement annuel, les personnes ne rataient. Voilà comment ne te soucie jamais, jamais, jamais de comment tu vas faire les choses. Soucie-toi d'une seule chose. Pourquoi tu veux le faire? Et je peux te garantir que s'il y a un cadeau que j'aimerais que tu ressortes avec euh, notre live d'aujourd'hui, c'est le how, ce n'est pas ton problème. Fiez-le. Le comment, tu vois, le pourquoi, c'est toi. Pourquoi je veux le faire Moi, je suis là, je veux le faire parce que j'ai envie d'aider des millions de personnes à aller mieux, parce que je suis passée par la dépression, parce que j'ai eu des moments de merde, parce que j'ai eu six faillites, parce que j'ai été divorcée, que j'ai dû Alors qu'il avait à peine huit mois, et je veux être fière de moi, je veux que mes parents soient fiers de moi. Et c'est ça qui m'a boosté. Tous les matins, je vais C'est pourquoi pas possible c'est rendu donc si tous les jours j'aimerais que tu mettes devant ton écran là pourquoi je veux faire ce que je veux faire pour qui et pourquoi et plus que les choses que tu vas faire plus je peux te garantir que ça va être un truc fantastique ok d'accord avec grand plaisir et puis tu peux aussi t'aider par la, la respiration cohérence cardiaque va sur youtube Télécharge l'application. Respiration, cohérence cardiaque, ça va beaucoup t'aider. Ok Alors, je sais qu'on a eu énormément, énormément, énormément de questions. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. J'en suis sincèrement désolée. J'ai en tous les cas fait de mon mieux. Euh, chose promise, on a démarré en retard. J'ai fini un petit peu en retard aussi. Euh, J'ai eu énormément de questions par rapport à la retraite. Donc, je vais encore récapituler la retraite. à l'aéroport, le variant à l'arrivée. C'est quatre jours avec quatre experts. On va vous accompagner entre d'où vous êtes et où est-ce que vous voulez aller. Avec euh, entre temps vos rêves, vos objectifs, mais ici on va vous aider, et vous accompagner pour vous débarrasser. énormément de euh, avancé pour ceux qui ne peuvent pas venir on a prévu alors pour ceux pour les gens de instagram le lien il est sur la bio pour les gens facebook ils sont sur le 05 sinon déjà le site internet où vous pouvez vous inscrire où il y a toutes les informations et le programme c'est www.nahid avec un E rached.com slash retraite est-ce qu'on peut le mettre s'il vous plaît maintenant les guys en, en stories en le téléphone le téléphone c'est lequel alors c'est le 05 Allah Allah c'est 05 37 75 22 50, 05 37 75 22 50. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant d'intérêt pour la retraite. En tous les cas, on avait passé un moment magnifique. J'espère que vous serez les prochains. C'est une retraite exclusivement féminine, by the way. C'était Nahid À très, très bientôt. Je vous donne rendez-vous pour un prochain live la semaine prochaine. C'est Et